Allez au boulot, John. Tu te reposeras demain. À Ah, te voilà enfin. En route. Quand Jana a appris que tu venais, elle a pris Sarah et s'est tirée. On dirait qu'elle ne tombe pas trop à la bonne. Où est-ce qu'on est, qu est Tu calmes, laisse-moi voir. Laisse-moi regarder ça. Montre-moi, je vais t'aider. Tu vas t'en tirer, détends-toi. C'est quoi ça La blessure du Lazare Alors c'est toi qui as tué Lucas Sans ce point américain, il aura fallu que quelques secondes pour finir le boulot. Ah Même s'il était plus fort. Ah Qu'est-ce que tu ah, racontes ah, putain ah, Je vais pas dire le contraire. Alors t'as découpé ah, ce tatouage et tu l'as collé sur Barnard ah, Waltz, c'est lui qui a donné l'ordre. Tu passes avec Waltz et tu m'as rien dit Espèce de sac à merde Non, t'as pas bien pigé. Waltz m'aurait tué comme il a tué Dylan. Et tous ceux qui le contredisent, il fallait que je me barre d'ici. Je pouvais pas te le dire. Pourquoi Tu sais que c'est lui qui m'a torturé dans le passé. C'est pour te protéger que je te l'ai pas dit. Et si tu découvrais quelque chose à propos de ta sœur, Waltz va te tuer. Où est-ce qu'il est, qu est Ah merde. Où est Waltz Je suis censé le retrouver sous l'usine de voiture. Dans le tunnel du GRE Je suis mort ici, tu pisses putain ils vont me buter Tu me laisses Tu me laisses maintenant Je devrais t'abandonner après ce que t'as fait. Et pourquoi pas Je vais d'abord retrouver ce sniper. Ah ah, vraiment, tu ferais ça pour moi Une vie pour une vie. Après ça, je veux plus te revoir. Non, j'ai rien. Serre-toi tes jumelles! La ferme! J'en ai marre de tes conseils de grand sage. Je sais, j'ai déconné. Et on en reste là. Les vis vont voler dans tous les sens. Trouve un coin où te mettre à l'abri. Dis-moi un truc que je sais pas déjà, Con. C'est ah, un Il a laissé tomber l'échelle. Ouais, bah adieu l'effet de surprise. On va trouver quelque chose. Toujours en un seul morceau Pour l'instant, ouais. Faut que je trouve le moyen de passer derrière lui. Tu es Hakon. Hator hey, Les pacificateurs Je me pose même plus la question. Tiens, ça Quoi Douche oh Pourquoi est-ce que tu protèges ce trou du Qui t'envoie Père Noël te de met deux. Ça, ça te regarde pas. Tu ferais bien de mieux choisir tes amis. Pourquoi t'en as après Akon Un rapport avec la mort de Lucas Dis à Akon que c'est pas encore terminé. Euh, attends, attends, attends, attends, attends, attends Akon, attends ah t'es toujours en vie euh, Le compteur tourne toujours. Akon, elle s'est enfuie, mais tu crains rien. Pour le moment. Elle C'était une femme Eh merde. Ouais, et je crois qu'elle t'aime pas. Ça avait l'air perso. Perso, hein Ça aide pas des masses en général. Mais je sais qui c'est. Méfie-toi bien d'elle. C'est l'une des personnes les plus dangereuses que tu croiseras dans ta vie. C'est noté. Maintenant je vais à la boucle centrale. Méfie-toi de Waltz. Des renégats sont apparus partout dans le centre, et ils travaillent avec eux. Ils recherchent la clé que tu as. J'en ai marre d'écouter tes conseils. Sophie, je vais avoir besoin de ton aide pour rejoindre le centre. Le gars qui était censé m'emmener là-bas... Les choses se sont compliquées. Les hommes d'Hitor continuent à se battre. Ils se sont barricadés dans le tunnel. Je peux rien faire. Et notre accord Détends-toi. Écoute... Il y a un autre moyen. Un vieux tunnel sous les collines près du Tango Motel. Il était utilisé par les contrebandiers. Les pacificateurs ne le connaissaient même pas. Il est fermé depuis des années. Mais si tu arrives à démarrer les générateurs, tu pourras peut-être atteindre le centre. <rire> Et tu me dis ça que maintenant. Je suis désolé. Je veux t'aider. Mais je devais aider le bazar avant tout. Bonne chance, pèlerin. <rire> Okay. <laughs> Ça me rappelle la dame aux fleurs. Je devrais peut-être aller voir là-bas. C'est bloqué. Je dois trouver un autre moyen d'entrer. Aiden, t'es là Ouais, plus ou moins. Je suis un peu occupé. Juste pour te prévenir, sa bouche chez les pacificateurs. Ils te cherchent. À bientôt et bonne chance. Pour être l'endroit dont Akon a parlé, mais il y a aucune trace de Walt. C'est un genre de générateur dans le. J'avais besoin. Regarde ce qu'il y a derrière la première porte. Aiden, t'appelles jamais T'écris pas non plus. J'attendais tellement de notre amitié. Waltz a ordonné la mort de Lucas. Le détective Aiden ne trouvera le repos qu'une fois l'affaire bouclée. Et t'espère que je vais te croire. Pourquoi je le ferai Parce que wolf est ici. Stop Bouillez le tunnel, les gars Et pourquoi est-ce que wolf aurait fait tuer Lucas Pour affaiblir les pacificateurs, vous montez les uns contre les autres... Je le chaos, je, je sais pas. Putain, je hais la politique. <rire> Aiden, t'as choisi le mauvais camp. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Hayden, Hayden. C'est revenu, Il n'y a plus d'électricité. faut qu'on trouve la boîte à fusibles. Qu'est-ce qui se passe ici Qui l'a éteinte D'après toi. Tu vas faire le mal à maintenant. Je disais juste, faut le choper. Hein tu peux pas t'échapper de toute façon. Ok, cherche la boîte à fusibles. Il doit sûrement y avoir une salle technique pas loin. Pepper Va voir l'entrée, vous deux fouillez ce tunnel C'est un labyrinthe Mais si Walt se cache ici, il a forcément laissé une trace Comme toutes les limaces On attend, Aiden <t 'en> Mais c'est inondé. Ça ne dit rien qui vaille, lieutenant. L'équipement a pas fonctionné depuis 15 ans. Continue de chercher. Espérons que le court circuit ne vienne pas de là. Il y avait quelqu'un ici. Le cordon est arraché. Oh, Est-ce qu'elle connaît passé par là? J'ai eu du mal à arriver jusqu'ici merde quelqu'un a dû verrouiller cette porte Ça pour le jugement, avant qu'il te coupe la tête. Tu crois vraiment que c'est comme ça que ça va se passer, lieutenant La mort de Lucas n'était qu'un début. Alors tu avoues être responsable. Emmenez-le. C'est quoi cette fixation sur sa mort Alors, ton nouveau rôle te plaît Nouveau statut, nouveau défi, nouvelles possibilités. Est-ce que je mériterais pas un petit merci pour tout ça C'est bien tenté, mais arrête tes conneries. peur les menottes Content de te voir parmi nous. L'affaire Brose euh, Maintenant, rends-moi ce que tu m'as volé. Prends-moi la clé, mon garçon, ou vous mourrez tous. Merde peur. Se faire passer pour un homme. Mais ce n'est pas encore un homme. Juste un gentil petit. Regarde Par là Il y a du mouvement Le boss est dans l'usine oh, le ça la clé du G.R.E. Ça y est, Waltz. J'arrive. Mm-hmm. Thank you. Vous le voyez aussi. <coughs> oh. Vous C'était à nous, ça? Attention. What <coughs> the... <coughs> <coughs> Je t'ai déjà tué une fois. Cette fois, ce sera la dernière. Tu es un de mes... ...bizarres. Bien. Avant que je te tue, tu vas pouvoir... ...assister à un beau spectacle. La boucle est bouclée. Retour à la case départ. Maintenant, tu vas pouvoir admirer l'histoire en marche. L'histoire On avait 5 ans T'as torturé des gamins On était des gamins Tu ne vois pas le tableau dans son ensemble. C'est grâce à moi que tu es encore en vie. Que tu es plus fort que les autres, spécial, que tu es plus fort que j'aurais jamais pensé, mais pas aussi fort que moi. Une dernière déclaration Qu'est-ce que t'as fait à ma soeur Ta soeur Qu'est-ce que t'as fait à Mia Aiden, tu es vivant. Ah. Non, tu parles. Alors t'es qui, toi Hayden, et toi Pourquoi est-ce que tu m'aides Monte-moi ton bras. Allez. Je meurs pas. Pas fort, en tout cas. Visiblement, on a un truc en commun. Moi aussi, j'ai été le cobaye de cet enfoiré de taré. Mia, est-ce que tu la connaissais Mia Non. Qui c'est Mia C'est ma sœur. On était au GRE ensemble, je dois la retrouver Ah ouais Si elle est toujours en vie, elle doit sûrement vendre son cul pour un peu d'eau en ville Quoi Relaxe, je ne pas Mais qu'est-ce que tu racontes, espèce oh, de... C'est juste l'époque, le monde dans lequel on vit Dis juste que... Je dois la retrouver Avant, ah bon, tirons-nous d'ici Je suis pas sûr qu'on soit débarrassé de ce psychopathe d'années-lumière Toi aussi, tu fais des cauchemars Sur ce qui nous a fait subir Tout le temps C'est pour ça que je veux crever cet enfoiré Walt, c'est le numéro 3 sur ma liste Et le reste des enfants qui étaient à l'hôpital Oh mec Un jour, quelqu'un écrira un livre là-dessus Et ce ne sera pas une histoire pour s'endormir la plupart ont disparu. Cependant, je suis tombé sur un gars. Il dormira avec un couteau dans sa main pour le reste de sa vie. Dans un réfrigérateur qu'il avait transformé en abri. Et qu'à présent, il ne quittera jamais. On n'a pas organisé de thérapie de groupe, si c'est ce que tu veux savoir. Donc, Walt, a fait des expériences sur toi Quand Combien de temps Quand ah, C'est encore flou dans ma tête. Mais j'ai eu du bol. J'ai pu m'enfuir au bout de quelques semaines. Euh, je me souviens pas de toi. Je prends ça comme un compliment. Ce qu'ils font n'ont généralement pas de bons souvenirs. La plupart préfèrent m'oublier. s'ils survivent. Mais toi, tu t'es enfui. En quelque sorte. T'as une liste de cibles Sérieusement J'ai l'air de plaisanter. La ville a pas mal d'ordures. Je suis juste la femme de ménage qui veut en faire la capitale de la propreté. Euh, y a qui d'autre dessus en plus de Waltz, le boucher, Akon et... Tu sais quoi C'est une très longue liste. Il y a aussi quelques sous-fifres qui méritent une balle entre les deux yeux. Et sous quelle autorité tu fais ça <rire> Tu te fous de moi La plus haute cour de justice du pays. Ma propre et noble autorité, votre honneur. Et toi Qu'est-ce que t'as fait avec ce bâtard d'Akon T'auras du mal à y croire, mais il m'a sauvé la vie. Quand je suis arrivé en ville, j'ai été infecté. Pas de biomarqueur. Les gens du bazar voulaient me pendre. Tu m'étonnes. Je l'aurais fait, moi aussi. Il m'a sorti de là. Il m'a trouvé un biomarqueur. Je peux pas croire qu'il m'ait dupé. Il a dupé tout le monde. Vraiment tout le monde. Je lui ai fait confiance, moi aussi. Vraiment Raconte-moi. Peut-être un jour. Mais mon histoire ressemble à la tienne. Il m'a piégé et des gens sont morts. Il vaut mieux l'oublier. Ou faire comme moi quand tu le verras la prochaine fois, assure-toi d'avoir un arc et tout un tas de flèches à portée de main. Ok, assez parlé. En route. Mmh. Autorité, Ça me plaît. On doit y aller. Ouais, j'arrive. Wow, je croyais que t'étais parti. Apparemment, Walt faisait ses expériences en douce. Tu es un psychopathe. Et personne n'a rien remarqué au GRE Finalement, si. Il paraît que c'est pour ça qu'ils l'ont viré. Ah, c'est trop tard. Dommage. <rire> Et Akon, qu'est-ce qu'il fait sur la liste Parce qu'il a tué Lucas J'aime bien ces poupées bleues, les pacificateurs. Mais non, rien à carré de la mort de Lucas. Alors pourquoi Alors, ça, chérie, c'est une longue histoire pour un autre jour. Disons juste que tous ces noms méritent une balle dans la tête. Akon mérite sans doute bien pire. Merde Ça a toujours été ouvert On est enfermé dehors Génial C'est une installation du GRE, hein Oh mec, ça a marché D'où est-ce que tu sors ça Tu connais Dylan Dylan m'a donné ça avant de mourir. Wolfs l'a tué. Putain Il a fini par l'avoir. Et puis, Dylan m'a demandé de trouver une certaine Lawan. Tu la connais C'est peut-être le destin Peut-être que l'univers voulait que nos chemins se croisent. Euh, quoi Lawan, c'est moi. Dylan voulait contacter Frank. Il a dit que le commandant des pacificateurs, Lucas, avait trouvé quelque chose. Quelque chose que Waltz cherchait depuis longtemps. Il voulait quitter la ville pour que Waltz ne mette pas la main dessus. La clé du GRE C'est moi qui l'aime. Sans doute, Lucas est mort à cause de ce gadget. Dylan aussi. Alors fais attention, ou tu seras peut-être le prochain. C'est important. Pour Waltz, ça n'a même pas de prix, j'imagine. Alors t'as pas intérêt à le perdre. Attention euh, Qu'est-ce qui se passe Incroyable Waltz a dû rallumer les générateurs. Euh, Waltz Mais pourquoi Aucune idée. Qui sait-ce que ce taré a en tête Allez Magne avant qu'il s'arrête. Mesdames et messieurs, le train aura un peu de retard. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Prenez garde à la marche. Merci de votre attention. Eh ben je t'en prie. Vite, Aiden. La voie à l'air libre vers la boucle centrale. il va ou quoi euh, Je faisais du tourisme. Ha <rire> ha, très drôle. Ah merde. Ah, ah merde Regardez, des lumières ici. Putain, je me suis trompé. On voit rien du tout. Je pensais vraiment que ça marcherait. On s'est fait avoir, putain. Ah, dommage. Au moins, c'est tranquille. Ouais, c'est pour ça que je viens ici quand j'en ai plein le cul. Très souvent, crois-moi. Bon. Regarde! Aiden! Ils sont de retour! <rire> Putain, ils sont de retour! <rire> tu vois ça, Aiden? Tu vois ça? C'est. Magnifique! Oh, j'arrive pas à y croire! Non, je peux vraiment pas y croire! Je vois ça, Danior. Je suis un poste d'observation. C'est tout un spectacle. Comment c'est arrivé Sombre comme l'enfer pendant 15 ans, mais soudain ça Je sais pas. Je sais. Mais on doit le découvrir. Alors passe à la cantine et parlons-en. Tu vas manquer comme la neige de l'année dernière, Loca. Tout en tirant des bières et en baisant les barman. Tu connais, c'est un don. On te retrouve là-bas. Il y a un problème. Oh non Non, non, non, non oh. Merde Sérieux, qu'est-ce qui se passe Donc c'est le Fichai. Comment on y arrive Le Fichai devra attendre. Attendre Mais pourquoi On doit jeter un œil aux sous-stations. Il y en a une là, vers la tour des pacificateurs. Eh, et le Fichai Écoute, je veux t'aider et je t'aiderai. On va faire ça ensemble. Mais il faut que tu comprennes. C'est la première... C'est la même situation depuis plus de dix ans Dix ans de cette putain d'obscur Faut qu'on vérifie ça Comment on fait pour rejoindre la sous-station C'est un vieux parapente Il t'aidera à atteindre des endroits difficiles d'accès Allez, suis-moi La One, attends Oh merde mal ah, pour un débutant. C'est plus facile que ça en a l'air. J'arrive toujours pas à croire que ça arrive. Je pense que Waltz a mis le courant d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi il fait ça Il a jamais aidé personne. Pourquoi il remettrait le courant pour tout le monde T'es sûr que c'était lui Il a utilisé la clé du GRE dans l'usine de voitures. Je pense que c'est là que tout s'est allumé. C'est logique. Il y a des années, les militaires ont pris le contrôle de l'usine pour sécuriser les cellules énergétiques sur les collines. Mais je savais pas qu'on pouvait encore les faire fonctionner et alimenter la moitié de la ville. Garde un œil sur cette clé, Aiden. Qui sait ce qu'on peut encore faire avec On devrait se manier avec la sous-station. Il mieux de continuer à t'entraîner si tu me battre. Je savais pas que c'était une course. C'est toujours une course Aiden. Il faut que tu contrôles le vin, sinon c'est lui qui le contrôle de là, on n'est pas loin du tout de la sous-station. Vas-y, active-la. Quoi, tout seul <rire> T'as un grand garçon, tu trouveras. Il y en a une autre près du métro. Je vais vérifier celle-ci. Si on arrive à faire fonctionner l'une ou l'autre, ça veut dire qu'on peut toutes les activer. Mais je fais comment pour l'activer Aiden, c'est pas une science exacte. Les systèmes sont assez vieux. Il va falloir s'assurer que les fusibles et les câbles fonctionnent bien. Ce parapente, on peut le faire voler plus vite C'est possible, mais c'est quelque chose qu'il faudra demander à un maître artisan. Parapente, à l'époque c'était le jouet préféré du traceur nocturne. T'es un traceur nocturne Moi Traceur nocturne <rire> J'aimerais bien, putain. Ces gens, c'était vraiment quelque chose, Aiden. Des héros. Le seul truc que j'avais en commun avec eux, c'était la drogue. Mais... C'est cool. Peut-être un jour. Mais ça ne fera pas. Tu des signes de renégats dans le coin Non. Tu vois, soldat. Calme-toi et laisse Aglote la réfléchir. À ah quoi bon Pourquoi ne pas retourner à la base Mais quittez-toi d'ailleurs. Quelqu'un qui propose son aide. Je vais vérifier ce qui est arrivé au courant. Vous savez quelque chose à propos de ça Ce sont des informations militaires top secrètes. On veut juste savoir comment aller là-haut. Vas-y, dis-lui tout. Pourquoi pas Jusqu'au moindre détail. C'est quoi le grand secret Hein on doit faire marcher ce merdier, c'est ça le secret. Mon collègue simplifie beaucoup trop les choses, mais l'essentiel est correct. Il y a des signes évidents du retour de l'électricité. Ici, nous avons ce qui semble être une sous-station. Les sous-stations sont capables de faire circuler l'électricité dans toute la ville. Nous avons l'ordre de refaire fonctionner ce bâtiment. C'est-à-dire de le rallumer. Malheureusement, sans matériel d'escalade, nos possibilités d'accès sont sévèrement limitées. Vous voulez du courant pour les pacificateurs Vous allez en faire quoi Brancher des trucs. Qu'est-ce que tu crois Le monsieur ici présent doit se demander quel serait l'effet sur les autres personnes si le contrôle du pouvoir était entre les mains des pacificateurs. La réponse est cependant relativement simple aussi. Quiconque contrôle l'électricité contrôle la ville Ok, dans tous les cas j'ai pas besoin d'équipement pour monter là-haut Je peux grimper là-haut sans équipement Vraiment Tu rendrais un grand service au pacificateur Et connard en uniforme L'électricité fait sortir tous les papillons de nuit demandent Qu est -ce Qui te demande qu'est-ce qu'il de dire. Je pense que c'était un truc à propos de sa mère et d'une chèvre Abruti de pacificateur On va prendre cette électricité Merci beaucoup. Tuez-les. J'ai piré de ma là. Tiens à proximité les gens n'aiment pas nos règles qu'ils viennent nous en proposer de meilleurs Crois-moi, t'as pas envie de faire chier un pacificateur, alors casse-toi Et toi, mon pote Qui t'a appris à te battre comme ça Je m'appelle Hayden. Eh hey, les gars, vous la connaissez celle-là Que dit la balle au type qui s'est fait abattre T'es mort Non. Je fais que passer. <rire> tu lui as coupé les membres avec une machette, Nitaf. Techniquement parlant, c'est une arme de mêlée, alors que les balles sont réservées à... Content de voir que tu vas bien. Tu veux toujours grimper là-haut, Eden Pas gratuitement, bien sûr. On récompense les spécialistes comme il se doit. C'est le moment ou jamais. Si t'as besoin d'aide, gueule un bon coup dans la radio. Aglotte maîtrise d'électronique. Cependant, d'ici, je ne peux pas estimer le niveau des dégâts causés à l'appareil. Un glotte un don pour l'électronique c'est le moment opportun pour lancer l'opération Qu'est-ce que tu vois Quelqu'un a été très pressé quand ils l'ont mis en ligne. Je suppose que le circuit principal a été coupé. Trouve un câble et connecte la source d'alimentation à l'émetteur. Ça devrait rétablir le circuit. Ouais, je suis au sommet de la sous-station. J'essaie de connecter le courant à l'émetteur. C'était pas une partie de plaisir ici, après tout. T'es sûr que tu vas y arriver J'ai rencontré des pacificateurs qui pouvaient pas se rendre eux-mêmes à la sous-station. C'est pour ça que tu m'as pas encore appelé. Tu devrais les voir. J'ai du mal à me décider sur celui que je préfère. Tu sais que ça va te coûter cher, hein Les pacificateurs, ils sont corrects. Mais ils sont pas du genre à aider les gens par bonté d'âme. Je saurais même pas quoi faire s'ils étaient pas dans l'équation. En plus... Ils sont en bas et c'est moi qui suis en haut. Choix difficile, hein Je leur donnerai pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils aillent se faire foutre. Ils ont leurs propres hommes. Et qu'en est-il des gens libres Quelqu'un devrait être de leur côté. Qui d'autre, si ce n'est des gens comme nous hmm. Je vais y réfléchir. Prends pas trop de temps, là en bas. Attends, quoi <rire> Alors moi, j'ai déjà fini ici et toi, t'es en train de faire le pont là-bas. Toujours en compétition, hein C'est branché. Ensuite Active l'unité de contrôle dans la salle de commande. J'y vais. Ton aide est une contribution importante pour rendre cette ville plus sûre. Je voulais juste te dire ça pour que tu te sentes apprécié et que tu comprennes à quel point c'est important. Ok. Merci. Enfin, j'imagine... Pas mal du tout Pas mal Pas vrai, Aglott Je dirais même optimal Tiens, ton paiement, comme convenu verbalement Ce fut un plaisir de collaborer avec toi, Aiden Pareil, prenez soin de vous T'as réussi En colère contre moi Non, c'est ton choix Et je sais pourquoi Mais si c'était moi, je serais pour les gens libres sur toute la ligne il y a beaucoup de sous-stations. Si on pouvait toutes les faire fonctionner. On peut d'abord aller au fichai et... Ouais, bonne idée. Retrouvons-nous à la cantine. Je t'attendrai là-bas.